ils vous disent que ça doit durer jusqu'à 5 à 7 ans alors je sais pas si mon sang est particulièrement abrasif mais c'est vrai qu'au fil du temps j'ai remarqué quelques petits bémols qu'il y a un moment où les odeurs commencent à revenir j'ai une solution à vous proposer <rires> Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'entretien des culottes de règles pour qu'elles durent le plus longtemps possible, et on va au passage parler de leur usure dans le temps. Donc après deux ans et demi d'utilisation pour les Fempo et deux ans pour celles que j'ai faites moi-même. D'ailleurs si vous êtes intéressé par le tutoriel pour les faire vous-même, je vous mets le lien de la vidéo que j'avais faite dans le petit i. Alors moi c'est toujours la protection hygiénique que je préfère, qui me convient le mieux, que ce soit au euh, niveau confort, niveau odeur, niveau sport, euh, tout ça. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, euh, j'ai remarqué quelques petits bémols dont j'avais pas trop entendu parler. Euh, donc je voulais les partager avec vous et euh, vous donner une petite astuce pour euh, l'un d'entre eux. Alors on va pas se mentir, le premier énorme problème, c'est quand tu prends du poids. Surtout quand, comme moi, tu t as plutôt tendance à faire du yo-yo et du coup tu vas pas t'acheter trois culottes quand t'as pris plus 5 kilos et ou quand t'en a perdu 5. Parce que ça revient quand même assez vite cher. Et en plus, c'est vrai que pendant tes règles, t'aimes pas trop être serré dans ta culotte. Donc, euh, donc prenez-en plutôt des trolls que tout pile à votre taille. Le deuxième problème que je vois c'est la question de l'usure. Alors c'est vrai que comme ça fait pas trop trop longtemps que c'est sur le marché, on n'a pas forcément de recul de personnes qui les ont utilisées depuis cinq ans. Parce que par exemple pour les Fempo qui sont une marque quand même assez réputée pour leur qualité, ils vous disent que ça doit durer jusqu'à 5 à 7 ans. Et c'est vrai que moi j'ai un peu des doutes par rapport à ça, parce que je vois déjà qu'au bout de deux ans et demi il commence à y avoir des petits trous par-ci par-là. Puis il commence à y avoir des taches un peu orange foncé sur le fond de la culotte. Alors c'est pas du sang parce que elles sont noires donc c'est pas des taches de sang, mais c'est euh, un orange assez foncé comme si euh, le tissu s'use en fait. Alors je sais pas si euh, mon sang est particulièrement abrasif, mais bon, en tout cas, j'ai un peu du mal à croire que ça va durer 5 ans, même si euh, aujourd'hui ça m'empêche pas de les utiliser. Sur celles que je me suis faites, j'ai forcément une coloration un peu du tissu parce que euh, je les ai faites sur du tissu blanc, mais du coup là pour le coup, c'est le sang qui colore le tissu. J'ai pas le même problème que sur les Fempo. Après, je les utilise depuis un peu moins longtemps, donc euh, à voir sur la durée. Par contre, sur les miennes, j'ai quand même des coutures qui se barrent, donc euh, n'hésitez pas à ne pas être fainéant sur la confection et faire attention à la qualité des points que vous faites quand vous les faites. Ce que j'ai peut-être pas bien anticipé Mais pour moi sur l'usure il y a un truc qui est quand même vachement plus gênant C'est la question de l'odeur Parce que euh, je suis d'accord que sur la première année d'utilisation euh, Vraiment c'est super chouette Il y a zéro odeur Mais à la fois pour les Fempo, pour les miennes Et euh, j'ai une amie aussi euh, qui utilisait une autre marque Elle a eu le même problème C'est qu'il y a un moment où les odeurs euh, commencent à revenir Comme sur des protections euh, hygiéniques euh, classiques Je dirais que c'est vraiment au bout d'un an Que ça a commencé à monter gentiment On va dire Jusqu'à ce que j'ose plus trop les porter Parce que c'est un peu gênant socialement ou parce que même pour moi c'est pas très agréable donc si au bout d'un an et demi, deux ans t'es obligé d'en racheter, bah ça revient quand même assez vite cher ce mode de protection c'est là où les faire soi-même ça peut quand même être utile, mais quand même la bonne nouvelle c'est que pour ce problème j'ai une solution à vous proposer je suis allée voir du côté de la fabrication des couches lavables parce que c'est depuis plus longtemps sur le marché on a un peu plus de recul et puis que globalement c'est les mêmes matériaux et en fait si vous allez voir sur les forums ils vous expliquent qu'il y a des lessives qu'il faut pas utiliser et des lessives qui sont mieux à utiliser, ils vous le disent aussi sur le site de Fempo mais je crois que moi, quand je les avais achetés, c'était pas écrit. En gros, toutes les lessives qui contiennent des corps gras, comme le savon de Marseille ou autre, bah, ça a tendance à encrasser euh, le tissu absorbant et, euh, au fur et à mesure, ça le rend moins absorbant et du coup, euh, les odeurs persistent un peu. Alors, je sais qu'il y a certaines culottes de règles qui vendent des savons spéciaux pour euh, les nettoyer. Moi, j'ai pas testé. Il faudrait voir sur le long terme si ça permet de résoudre ce problème. Et donc, sur ces forums, vous allez trouver euh, tout un tas de listes de lessives qui sont ok à utiliser. Sauf qu'il y a des désaccords euh, d'un forum à l'autre sur quel type de lessive utiliser. Du coup, moi, j'ai décidé de continuer mon mode de lavage habituel et puis euh, d'utiliser une méthode pour les désencrasser euh, tous les 6 mois. Donc juste pour rappel, hein, le mode de lavage habituel, c'est euh, on rince la culotte à l'eau froide, surtout pas d'eau chaude, parce que ça cuit le sang. Et ensuite, euh, passage à la machine à 30 degrés. Et on préconise aussi de ne pas passer au sèche-linge, mais bon, comme j'en ai pas, euh, c'est pas mon problème. Et donc pour les désencrasser, euh, moi, j'utilise du percarbonate de soude. Donc c'est pas du bicarbonate de soude, hein, c'est du percarbonate de soude, c'est plus puissant. Donc c'est un puissant euh, détachant antibactérien blanchissant plein de choses et ça s'active à la chaleur donc en fait moi ce que je fais c'est que je mets mes culottes dans une bassine et je vais mettre de l'eau bouillante par dessus et vous allez voir ça s'active ça fait une petite mousse par dessus faites attention d'ailleurs à prendre une bassine assez haute parce que moi ça a déjà débordé tellement on est surpris par la montée de la mousse Bon c'est aussi parce que j'avais mis trop de percarbonate Parce que moi pour que ça marche j'ai tendance à en mettre beaucoup A priori 3 cuillères à soupe dans une bassine ça suffit Et ça moi je le laisse tremper une journée à l'abri des chats bien sûr Et donc à la fin je les essors et puis je les passe en machine Selon le mode de lavage habituel donc à 30 degrés Et du coup ça permet de ne pas s'embêter avec quelles lessive on utilise Et de désencrasser régulièrement ses culottes Et de retirer comme ça les odeurs et les traces de lessive Après si aujourd'hui vous êtes déjà dans le cas où euh, vos culottes elles puent très fort. Faut pas hésiter à faire le, ce procédé-là plusieurs fois, moi je crois que je l'ai fait bien quatre fois, j'étais un peu désespérée, et à force de persévérance, ça a fini par marcher, et aujourd'hui j'ai des culottes qui sont presque comme neuves, en tout cas au niveau de l'absorption et des odeurs, après euh, le problème de l'usure reste le même. Et puis pour les culottes fait maison, en fait comme c'est un puissant détachant, le percarbonate de soude, euh, et ben, elles sont même comme neuves au niveau des couleurs. D'ailleurs le percarbonate de soude, vous pouvez aussi l'utiliser sur tout ce qui est coton, démaquillant, lavable, si jamais vous vous démaquillez à l'huile et qu'ils sont imbibés de gras, en fait la lessive normale ça marche pas très bien au bout d'un moment. Donc pareil vous les faites tremper dans le percarbonate et ça marche très bien. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ça vous fait plaisir. Et nous on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.